Sur les hauteurs de l'Aigné-les-Bois, Nicolas Beaufils vient chaque jour au cimetière, aucun pesticide n'y est utilisé, les employés municipaux désherbent à la main. Avant on venait une semaine au moment des rameaux, une semaine à tout ça, et on arrosait tout le produit chimiques. et maintenant on passe quotidiennement pour enlever les, les plantes indésirables parce qu'on a mis une végétation en, en place, le but du jeu c'est de refaire un espace vert coloré. Depuis 2015, aucun pesticide n'est pulvérisé à laigner les bois et ça se voit, notamment au lavoir, en contrebas du village. L'eau de la rivière n'est plus polluée par les désherbants et les grenouilles ont réinvesti les lieux. Pour cette gestion sans pesticides, la commune a décroché le label national Terre Saine en 2018, mais il a fallu bouleverser les habitudes. Avec le soutien de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, la municipalité a bâti un plan de gestion différencié, formé les équipes, investi dans du matériel comme ce désherbeur thermique. Cette machine chauffe à 800 degrés. C'est pour vraiment délimiter euh, les herbes, toutes les allées. C'est vraiment beaucoup plus écologique. On fait au mieux pour que notre commune soit vraiment euh, un modèle. Un modèle, mais à quel prix Avec seulement deux agents, il a fallu rationaliser, optimiser les coûts et le temps de travail avec de la rigueur et le bon sens des hommes de terrain. Donc ici, on laisse des zones en prairie naturelle et ça nous fait ça de moins à tondre. Et à côté ici, on tond à 9 cm alors qu'avant, on tondait à 4,5. Bilan, les temps de tonte et les coûts en carburant ont été divisés par deux et plus besoin d'acheter de désherbants. Désormais, les deux agents communaux ne manipulent plus de produits chimiques. En revanche, ils se sont investis dans de nouvelles activités, comme le broyage. Ici, on essaie de récupérer un maximum de branchages qu'on broie en copeaux. Et tous ces copeaux, après, vont nous servir à pailler nos massifs pour favoriser euh, la lutte contre la sécheresse. Donc, on économise de l'eau, on limite l'arrosage. Des massifs aux frais, plus de fleurs, mais également plus d'herbes, le centre-bourg a été transformé. Ça va. Les fleurs, euh, c'était en embellie on a un retour des hirondelles, on a des Martinets. C'est important pour la vie du village. Mais pour obtenir l'adhésion des habitants, les élus ont dû justifier leur choix. Les gens, au départ, ils comprenaient plus, donc ils voyaient l'herbe pousser un peu partout, ils disaient qu'est-ce qui se passe, c'est plus entretenu. Nous avons fait des réunions publiques, discuté, euh, expliqué pourquoi on, on avait entamé cette démarche, quoi. pour la, la santé publique, hein, bien sûr, et puis pour les, la biodiversité aussi, les ressources en eau. L'obsession des élus, c'est donc de préserver l'environnement, l'eau, la faune et la flore, la santé des habitants et l'avenir d'une nouvelle génération. À l'école primaire, 41 élèves du ce 2 au CM2, l'environnement est au cœur de la pédagogie. Ils entendent parler pesticides, ils entendent parler pollution. Et donc on les sensibilise euh, par, en classe, euh, des petits films, des documentaires. Et puis ensuite, eh bien, il y a un travail concret qui est fait à travers euh, bah, ce que le village met en place. Il y a zéro pesticide pour ne pas tuer les animaux et euh, pour ne pas tuer euh, toute une chaîne alimentaire jusqu'à l'homme. Laignier les bois dans la Vienne, 598 habitants, est devenu une référence, un exemple à suivre. Et de nombreux élus de communes voisines sont déjà venus y chercher de précieux conseils pour basculer vers le zéro pesticide.